Bonjour à tous. Nous sommes le 18 janvier 2021. J'aimerais regarder avec vous ce qui se passe sur la planète, euh, au niveau de l'économie aussi, au niveau de la politique, parce qu'il y a des événements qui sont assez importants en ce moment, bien, surtout nous, à la frontière euh, entre le Canada et les États-Unis, euh, dû au fait que Trudeau a décidé de mettre en place euh, son fameux contrôle de ceux qui ne sont pas vaccinés, bien, on a des conséquences depuis samedi, donc on a beaucoup, beaucoup de camionneurs qui ne pourront plus, plus traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ce que j'ai euh, vu un peu comme tout le monde, il y a à peu près 120 000 camionneurs, c'est ce que j'ai vu, là peut-être quelqu'un pourrait me corriger si ce n'est pas le cas, mais 120 000 camionneurs qui traversent la frontière Canada-États-Unis à tous les jours, et on aura à peu près 10 de ces camionneurs-là qui ne pourront plus faire leur travail donc c'est à peu près euh, 12 000 camionneurs, euh, mais il y a plus que ça comme impact euh, dû au fait de la décision euh, du gouvernement Trudeau. Euh, c'est très, très important comme impact parce que les camionneurs non vaccinés ne pourront plus euh, aller aux États-Unis et revenir sans faire une quarantaine, donc perdent beaucoup euh, d'argent. Les camionneurs, donc, ont décidé de lâcher, tout simplement. J'ai entendu un camionneur nous parler un peu de cette situation absolument absurde. Et il y a l'autre phénomène aussi. Il y a les camionneurs américains non vaccinés qui se sont dit euh, on ne fera pas les clowns en allant euh, traverser euh, des convois à l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Canada, nous, dans le nord. Et euh, on, on, nous, euh, on ne nous incitera pas à nous faire vacciner avec une mesure qui ne nous concerne pas parce que dans le fond, c'est très très bien que les États-Unis, euh, en tout cas la Cour suprême l'a décrété euh, Cour suprême aux États-Unis, il faut bien le dire euh, c'est <coughs> six juges sur 9 qui ont dit que le mandat de Joe Biden, euh, dû au fait de des, 100, des entreprises de plus de 100 employés doivent euh, avoir leurs employés tous vaccinés, eh bien le, euh, le mandat de Joe Biden n'est plus en vigueur euh, dû au fait de la décision de la Cour suprême. C'est une décision, une décision absolument euh, importante et primordiale. Et ici, euh, euh, nos politiciens continuent à faire des clowns. Tout à l'heure, je vais revenir un peu de Anne Casabonne, qui se trouvait être la nouvelle... Euh euh, euh, qui va se présenter dans ces longues Longueuil je pense, dans ce coin là sur la rive sud de Montréal, mais euh, on reviendra tout à l'heure un peu là-dessus. Là Donc, euh, pour re revenir à cette euh, décision qui est absolument absurde, qui va paralyser l'économie, euh, j'ai placé l'article euh, sur mon site boursetechnique.com et ce qu'on dit, c'est que les conséquences... Euh, ben, le gouvernement, d'un, le gouvernement Trudeau ne lâche pas. Le bon copain de, de Trudeau, là, personnellement, c'est Dominique Leblanc euh, qui a dit non, les camionneurs n'avaient qu'à se préparer, on ne change pas notre stratégie, on bloque tout. Donc, euh, ce que ça donne comme conséquence, euh, je vais aller voir ça rapidement euh, avec vous de cette manière-là pour que vous puissiez constater que ce que je vous dis, ce n'est pas de la bullshit. Euh « bullshit ». On parle au niveau de, ben ça vient de CT News la nouvelle, on, ce qu'on dit tout simplement, ben c'est une combinaison un peu de tout, parce que dans le fond je suis allé chercher la nouvelle euh, sur Zero Edge, qui se trouve à, à être un site américain, comme je vous avais parlé la dernière fois, et lorsqu'on parle euh, au niveau euh, des États-Unis, de nous au Canada, on a une autre perspective, parce qu'on sait très bien que dans nos médias traditionnels, on a absolument pas, on n'a absolument aucune objectivité. Euh, tout est, euh, est euh, vendu au gouvernement euh, dictateur ici qu'on a au, au Québec. Euh, donc, euh, en tout cas, j'aime prendre les nouvelles de l'extérieur qui nous décrivent. Et ici, ben, c'est CT News, mais c'est Zero Edge qui l'a repris. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, que les Américains nous surveillent beaucoup, beaucoup. CT News, c'est Canadien. Euh, ce qu'ils disent euh, qu'il euh, y avait... Euh, on parle de, déjà de la pénurie de main, main d'œuvre et euh, là, ce qu'on dit... Euh euh, que ça, ce que ça va créer, ben c'est de l'insécurité euh, au niveau de alimentaire. Euh, vous allez euh, réellement dans les épiceries, il n'y a rien sur les étagères. Cela pourrait être pire. Euh, le pire des scénarios, c'est-à-dire que c'est sûr que déjà avec la fragilité euh, de la des chaînes d'approvisionnement, dû au fait des mauvaises décisions euh, des gouvernements autant canadiens qu'américains, euh, là on va empirer la situation en ayant plus de, en tout cas, une bonne partie des camionneurs. Euh, J'avais lu ça ce matin pour essayer de me préparer. Là. Je ne suis pas tout à fait préparé. Euh, les propositions son groupe montrent c'est à peu près 20 des camionneurs canadiens euh, qui ne sont pas vaccinés. C'est 20 Donc, je pensais que c'était 10 C'est 20 des camionneurs qui ne sont pas vaccinés. Donc, au niveau de la catastrophe, et il faut comprendre que du côté américain aussi, beaucoup de camionneurs ne voudront plus venir au Canada. Donc, Attendez-vous à... nous allons... pénurie... Euh, oui, ben, dans le fond, ça se trouve être les deux... Euh, on va avoir des pénuries, des manques euh, au niveau des épiceries, là, au niveau des légumes, des fruits, euh, aussi d'autres denrées. Et on va avoir aussi de l'inflation, parce que les coûts euh, vont monter. Tout ça à cause d'une décision absolument, j'ose le dire, imbécile de la part de Justin Trudeau. Donc, euh, c'était ma première nouvelle. Euh, euh, Là-dessus, bon, il y a d'autres... On va regarder, ouais, peut-être ça, c'est... C'est sûr qu'il faut parler de ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est très, très important. Euh, au niveau de, du basculement majeur euh, euh, en faveur des Républicains, euh, on sait très, très bien que Joe, ba Joe Biden, depuis son élection, euh, euh, au commencement, bon, c'est la lune de miel, mais là, tout est à la baisse, et on voit très, très bien que les Républicains prennent du galon et que les Démocrates sont en train de, euh, de perdre beaucoup, beaucoup de points dû au fait de leur mauvaise décision des Démocrates et aussi de la part de la grogne des Américains. Et euh, au niveau de Trump, on a vu qu'il commence à, à faire des apparitions. Je ne sais pas si Trump va vraiment se présenter en 2024, mais de l'autre côté, comme je vous avais dit, euh, on croit que Hillary Clinton pourrait se réessayer euh, une nouvelle fois. On ne sait pas si ça va fonctionner, ce ne fait pas la première fois. Euh, donc, euh, on va voir ce qui va arriver, mais euh, au niveau des... Euh, des euh, Mi-mandat, c'est officiel, ben, presque officiel, que les républicains vont aller chercher beaucoup, beaucoup euh, euh, de force. Donc, euh, l'article parle un peu de ça, là, de Joe Biden, euh, qu'au commencement de son mandat, tout allait bien, mais euh, là, c'est à la baisse et euh, on va suivre ce qui va arriver aux États-Unis, parce que c'est très, très important sur les conséquences de ce qui va arriver aux, aux États-Unis, sur le Canada, même, en tout cas, Quelques-uns parlent encore d'une guerre civile. Ça va être à voir ce qui va arriver, mais on sait très, très bien que la population est divisée euh, au couteau aux États-Unis. C'est la même chose ici au Canada. Et euh, les médias ici, euh, n'aidant pas, euh, continuent à diviser cette population euh, en soutenant euh, le qui prend des, déc des décisions au pif. Et hier, j'ai écouté... Euh, j'étais surpris un peu que euh, duem Éric Duhem choisisse Anne Casabonne euh, au niveau euh, de celle qui va se représenter au partiel là. et puis elle a mentionné aussi qu'elle se présentait au, au, euh, à l'élection en 2022, là, ici au Québec. Euh, sur, sur le coup, j'étais surpris. J'ai écouté la conférence de presse et j'ai été agréablement surpris de son discours qui est très, très cohérent et très articulé. Et elle-même faisait des, euh, tables, des tables politiques qu'elle qu a dites. Je n'étais pas au courant. Mais euh, non, elle est très articulée. Il ne faut pas oublier, euh, euh, parce que là, en ce moment, aujourd'hui, les médias euh, <rire> crachent sur Anne Casabonne euh, c'est un artiste, ça n'a pas d'affaires là. Ben, » n'oubliez oubliez pas. Ben, vous vous êtes peut-être plus jeune. Moi, je, je, je suis plus vieux. J'en ai vu de la politique dans ma vie. J'ai 62 ans, je m'en vais sur 63 ans. J'ai vu le Parti québécois euh, euh, au, à ses débuts où on avait beaucoup, beaucoup d'artistes. Et euh, on peut se souvenir de Gérard Godin, qui était un poète et euh, a été en politique des années de temps. Et sa conjointe aussi, euh, euh, Pauline Julien, qui après a été en politique, elle aussi, au niveau du Parti québécois, qui était une chanteuse. Donc, non, ce n'est pas nouveau le phénomène. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se sont impliqués, surtout au mouvement, dans le mouvement du Parti québécois. Euh, donc, il n'y a rien de nouveau là. Euh, euh, on regarde... Euh, de, euh, comment qu elle s'appelle, celle de, qui vient de passer, là. Euh, au niveau de la CAQ. Euh, de, de, je ne me souviens pas de son nom. Voyons, qui vient de passer euh, euh, en, pour le, les CHSLD, là, euh, je, ça va me revenir. Euh, elle, elle, faut pas oublier que c'est une animatrice de radio, et puis elle a fait des, je pense, elle a joué dans quelques... C'est une comédienne aussi, une animatrice de radio, comédienne, je me souviens pas de son nom, j'ai un blanc. Euh, donc, euh, non, c'est pas nouveau, même ça si c'est au niveau de la CAQ, là, Donc, euh, faut pas non plus euh, euh, être... Moi, je pense que c'est des gens convaincus, qu'il faut. Et puis Anne Cazabon a elle-même dit, parce qu'on lui a posé la question, on essaye de la piéger. Je trouvais ça un peu ridicule parce que les journalistes arrivaient avec des questions pièges qu'on on les voyait arriver et elle a très, très bien répondu et c'était des questions ridicules. Elle, elle a un franc parler et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, oui, c'est une très bonne candidate. Je pense qu'elle a, a, a sa place là parce que, dans le fond, ce que ça prend, tout simplement, c'est des gens convaincus et elle tient un discours très, très cohérent avec euh, ce que Duhaime euh, a dit. Dans le fond, euh, le, le, c'est tout de suite le, le, le, ce que Duhaime va faire euh, s'il est élu. Moi, je, je vais être positif même. En tout cas, peu importe s'il est élu, euh, c'est d'enlever ce fameux passe de la honte ici. Et je sais qu'en France, euh, c'est rendu là, le passe vaccinal a été euh, voté. Et euh, on voit très, très bien qu'un peu partout sur la planète, euh, le, le, le, le, le château de cartes est en train de s'écrouler. Donc, au niveau du, du COVID, là, il faut arrêter. Mais non, ici, euh, au Québec, on fait encore plus. Donc, euh, OK, on va... Laisser, côté, euh, laisser tomber euh, le côté ben, du Québec. Là, dans le fond, nous, c'est loin d'être fini, mais il, y a beaucoup, beaucoup de, euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de dénigrement de, de, de la part euh, euh, ben, surtout des médias qui sont achetés par euh, la CAQ euh, au niveau du Parti conservateur. Mais moi, je vous encourage. On est rendu à 45 000 d'adhérer de, de, au Parti conservateur pour donner un message clair. Au, au niveau de, de ce qui peut arriver aux élections 2022, on verra après là. Dans le fond, le combat premier, c'est d'arrêter ces folies-là au niveau du pass vaccinal. Et comme Duhem le dit, je, je le répète encore, Duhem a de, est doublement vacciné et il n'est pas sûr de prendre sa troisième dose. Donc, tous ceux qui sont dans son cas, c'est une grande partie de la population qui ne veulent pas nécessairement prendre la troisième dose parce qu'on a beaucoup de... de, de, de, de, de, de de, de, de nouvelles qui nous dit que ce n'est pas nécessairement une bonne idée si on a déjà eu d'ailleurs la COVID. Donc, on, vous devenez comme nous, ben comme nous, comme ceux qui ne sont pas vaccinés, euh, des non-vaccinés. Donc, euh, c'est à suivre. Euh, enquête, euh, ça, je voulais vous parler de ça. Enquête sur les perspectives des entreprises au niveau du... Euh, ça, ça vient de la Banque du Canada. Donc, je n'invente rien. Euh, bon, dans le fond, euh, le marché du travail, on parle encore euh, des fameuses pénuries de où on commence à vraiment euh, perdre beaucoup de contrats dû au fait qu'on a de la difficulté à, à, à avoir des personnes euh, euh, dans nos entreprises pour produire, pour euh, euh, au niveau des services, au niveau des produits et services. Donc, euh, euh, ça crée une grande distorsion au niveau euh, de la production et, euh, et c'est pour ça que les, les chefs d'entreprise commencent vraiment à, à se poser des questions. Et euh, c'est pas simplement, ici on parle, euh, bon, environ trois quarts des entreprises notent une intensification de la pénurie de main-d'oeuvre et c'est loin de s'améliorer. Au contraire, euh, la pénurie euh, s'accentue. Ici, on voit le petit grain. Euh, qui, depuis euh, 2000, euh, ben, 2020, on, on avait déjà, avant la, le, le crash là, de la COVID, là, euh, mais là, on, on accentue encore la courbe. Là, donc, euh, on est rendu vraiment à se poser vraiment des questions et surtout avec un gouvernement absolument abruti, excusez de, du terme, là, euh, qui euh, n'en a que pour... Euh, euh, le COVID, qui ne se soucie plus du tout de, des entreprises, il tue littéralement les petites entreprises. Et en plus, euh, en... Le fait d'avoir de, de, des politiques euh, qui font en sorte que les petites entreprises ne peuvent plus fonctionner, les petites PME ici au Québec, en plus de ça, ils continuent à en mettre et euh, commencent à mettre, justement, imposer le passeport vaccinal au niveau des grandes entreprises, euh, peut-être pas de fabrication, mais de, de distribution comme Walmart, Costco, euh, Canadian Tire. Mais on va voir ce qui va arriver, parce que dans le fond, euh, il y a quel ça, il y a un tweet qui a été dit comme « Walmart n'appliquerait pas ça ». On va voir. Mais de toute façon, eux aussi commencent à voir que la, la, la, la plaisanterie là, euh, euh, dure, mais devrait se terminer parce qu'on a beaucoup de personnes aussi, il euh, faut y penser, qui sont euh, vaccinées une fois, doublement vaccinées ou pas vaccinées, euh, qui travaillent dans ces euh, grandes entreprises-là et qui, là… Euh, euh, ne la trouve pas drôle. Si une personne a été doublement vaccinée, refuse de se faire vacciner une autre fois et est devenue euh, un paria de la société. Donc, euh, on dit qu'eux ne seraient pas obligés, les travailleurs, en tout cas, dans, les travailleurs ne seraient pas obligés d'être vaccinés, mais les clients devraient être vaccinés. C'est tellement idiot. Et en plus, ça va créer des bouchons à l'entrée. Je parle des grandes chaînes comme Walmart, Costco. Donc, euh, c'est absolument idiot idiots ces décisions-là au niveau du gouvernement. Et, euh, ben là, j'ai parlé tout à l'heure à cause des, des camionneurs de la chaîne de... Euh, de, de... La grande, la grande chaîne d'approvisionnement. Euh, et là, encore, les graphiques nous montrent que le, les goulots d'étranglement se poursuivent au niveau euh, des chaînes d'approvisionnement euh, ben, à cause de la pénurie de main d'œuvre mais aussi à cause des folies des gouvernements. Euh, ici, je parle euh, provincial au niveau de Legault et surtout fédéral dans le code du camionnage. Donc, euh, c'est encore un, un grand, grand, un grand, grand problème. Et euh, ces euh, goulots d'étranglement là, dans la chaîne de production ne, fait, ne font qu'empirer. J'en ai dernièrement avec une personne qui travaille dans une petite entreprise, une PME ici, euh, où, où ce que je demeure, et, et il me disait, est-ce que ça va vous, j'y demandais, est-ce que ça va vous affecter, vous? Oui, parce qu'ils reçoivent leur, euh, beaucoup d'acier de, des États-Unis, euh, parce que c'est une entreprise de fabrication, là, et euh, c'est peut-être pas au niveau des employés. Ben, déjà, ils ont de la misère à avoir des employés ici, mais au, au niveau de... Des entreprises, euh, euh, ça va être dur de s'approvisionner parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup d'entreprises de, euh, ben, de, de, de, de, qui prennent leurs matières premières aux États-Unis et vice-versa. Des entreprises américaines qui prennent des matières premières d'ici, moi, de l'endroit où je travaillais, à Rio Tinto, Ferret je ne veux pas les impliquer dans ce que je pense, mais euh, on exportait beaucoup aux États-Unis, donc... Euh, au niveau du camionnage, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, euh, OK, c'est un peu ça. Là. Ça vient de la Banque du Canada. Donc, euh, c'est une analyse là, de, de ce qui se passe réellement au Canada et euh, ça va s'amplifier. Euh, là, les, tout ce que ça cause, ben, c'est les, les ventes. là. Euh, au niveau des ventes, il y a une statistique qui vient de sortir ce matin. Je l'ai postée sur mon site. Euh, on va regarder ça rapidement. Euh, c'est au niveau... Euh, c'est un indice, là. <coughs> Excusez. C'est. <coughs> euh... Oh, c'est -ce ça ici. Excusez, je vous mets ça comme ça. L'enquête euh, Fed Manufacturing, là, je connaissais pas l'indice, mais s'effondre. Euh, je peux pas vous parler de cet indice-là, je l'ai vu ce matin, mais lorsque euh, le, le, le, le, la statistique est sortie, euh, l'or et l'argent ont été en baisse de 12-13 dollars et puis ont explosé. Là, je ne sais pas où ce que c'est rendu, mais pour vous dire que le système euh, américain, euh, comme on le vit là, là au niveau du haut micron, de l'amplification aussi de la peur au niveau du Omicron et surtout des chaînes d'approvisionnement euh, qui se brisent causées par euh, le, le, le, le Canada ici. Et aux États-Unis, c'est le 22 janvier, là, parce que plusieurs, euh, euh, les, même si des politiques de Biden ont été contestées, euh, ils, ils, il y a des entreprises que, qui vont se soumettre à ça. Donc, là aussi, ça va, faire, ça va créer une distorsion. Donc, euh, la, la, la statistique est sortie ce matin. Comme je vous dis, je, suis, je ne suivais pas cet indice-là, mais tout de suite, que j'ai vu l'or exploser. Dans le fond, était la, à la baisse de 12 et On a monté à un, plus 1 et l'argent la, elle a explosé vraiment. Je peux aller voir ça rapidement, euh, ce que ça nous dit, pour ne euh, pas perdre le fil. Euh, je vais aller sur mon site Bourse de... uh, Gold Bull Market euh, bon moins 2 on est parti euh, et puis le silver a, a explosé à 1,83 euh, Rapidement, rapidement, on s'en allait à la baisse lorsque l'indice est sorti, c'est ça. Donc, euh, pour vous dire que dans le fond, ça se trouve être une enquête, euh, c'est une statistique sur l'enquête de, de, de, de, de, de la production, tout ça, là, de la production, je pense, de la fabrication. Euh, donc, c'est un record, ça s'est jamais vu. Eh ben ça s'est vu en, en 2020, là, euh, que c'est cet indice-là a chuté, mais là, euh, euh, elle vient de sortir et boum, c'est tombé à la baisse et ça fait tout simplement paniquer les marchés. Donc, euh, là-dessus aussi, euh, même si on voit les marchés euh, paniquer, euh, on va aller voir rapidement... On ira pas voir les graphiques en détail, je vais vous parler un peu. En ce moment, on est en perte de 70 points sur le Standard Poor's, Nasdaq, 200, moins 223, euh, euh, sur le Dow Jones, moins 623. Donc, il euh, y a beaucoup de panique qui s'installe euh, dû au fait... Ce n'est pas le haut-micron, là. Personne ne va me faire croire que c'est le haut-micron qui cause cette panique-là. C'est la peur reliée à la crise du coronavirus, du Omicron. On, on le sait très bien maintenant que le Omicron n'a euh, euh, a pas des conséquences aussi terribles et qu'on comptabilise aussi en même temps euh, des cas de. Euh, si quelqu'un, je, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, comptabilise des personnes qui n'ont aucun rapport avec la COVID, mais qui rentrent à l'hôpital et euh, on fait un test si, si on le. La COVID, mais le haut micro, là, on le comptabilise comme euh, de la COVID. Donc, euh, c'est un peu absurde. Euh, donc, euh, on va aller voir les graphiques. ben là, ça se trouve être pas réel, là, parce qu'on a une descente. Ça, ça se trouve être l'ETF Spike, Spike, qui... Euh, euh, un peu, le, le, le, le, le simule l'indice. Donc, si vous achetez SPY, vous achetez l'indice Standard and Poor euh, 500. Et euh, là, ici, on a, je n'ai pas été voir, là, c'est simplement un graphique pour vous dire qu'on était déjà en précarité. Et là, on vient de casser ça ici. Euh, bon, c'est la même chose, celui-là. Euh, ça, c'est l'indice Empire State Manufact Manufacturing Survey General Business Conditions. Donc, euh, c'est ça qui vient de tomber euh, littéralement là, euh, euh, des nu d'une manière très, très. Euh, euh, importantes. Comme je vous dis, je vais être honnête, je ne suis pas cet indice-là, mais lorsqu'elle est sortie ce matin, euh, c'était une bombe un peu partout euh, sur la planète. Donc, euh, on se trouve à être vraiment dans une situation précaire. Et euh, <rire> euh, oui, cet hiver, c'est une guerre de nerfs aussi entre les vaccinés, les non-vaccinés. Euh, non, je, je m'exprime mal, excusez-moi. C'est une guerre de nerfs, non pas entre les, les non-vaccinés et les vaccinés, c'est une guerre de nerfs pour imposer des mesures discriminatoires entre des citoyens qui même sont déjà vaccinés une dose, deux doses, mais qui ne veulent pas prendre la troisième dose parce que, dans le fond, les chiffres ne, ne, ne, ne confirment vraiment pas qu'on devrait prendre une troisième dose. Éric Duhem le disait hier en conférence de presse, son médecin lui a fortement décommandé de prendre une troisième dose et même euh, sur, euh, je ne me souviens pas de mémoire, je vous le dis, sur le site du gouvernement du Québec, euh, si quelqu'un a eu de la COVID et à deux doses, on, recommande, on ne recommande pas de prendre une troisième dose. Et pourtant, le gouvernement, avec son pif, parce que c'est comme ça qu'il qu règne, avec son pif, lui il recommande la troisième dose. C'est absolument ridicule. Donc, cet indice-là qui est sorti ce matin euh, euh, donne un choc au march marché. Pas la seule raison, mais c'est un choc quand même important. Et euh, je voulais vous montrer euh, un dernier... Ben, ça se trouve être une action que vous pouvez acheter, tout simplement. Euh, et... Et là, je, je, je, suis pas, je ne suis pas américain, donc euh, vous ne pouvez pas me qualifier de pro-Trump ou anti-Trump, euh, peu importe, la question n'est pas là. Ça, ça se trouve être l'action Digital World Acquis, Acquisition, qui a été, euh, bon, ça fait pas longtemps qu'elle a été euh, émise, cette action-là, euh, ça se trouve être le média qui va supporter les... les euh, la, la, la, la, la, les, le média que Donald Trump veut euh, démarrer aux États-Unis, un média indépendant euh, qui se trouve à être détaché de tous les médias tra traditionnels. On a eu comme l'émission d'une action, c'est toujours ça. On a une explosion au commencement et ensuite on a une période de calme, euh, ce qui est arrivé, mais là, on repart à la hausse. Et c'est peut-être ça que je voudrais vous souligner, non pas d'acheter cette action, c'est pas le, le rapport. Euh, vous dire que l'action des de Trump médias, euh, ça ne s'appelle pas Trump ça s'appelle digital. Uh, « Digital World Acquisition uh, », ça a donné une coupe de milliards pour le projet de Trump, mais regardez comment ça s'en va, ça s'en va à la hausse. Donc, c'est pour vous dire que uh, les républicains, peu importe que ce soit Trump, uh, DeSantis, uh, uh, Rand Paul uh, ou, ou autre, uh, là, il y en a un autre uh, qui, je ne me souviens pas de mémoire, uh, quelques d'autre qui pourrait se présenter, peu importe c'est qui qui va se présenter pour les républicains en 2024, mais 2022 va être très, très important et l'action nous démontre ce fait-là. Donc, on commence à prendre vraiment confiance aux Républicains. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer euh, cette action-là. Euh, ouais c'est à peu près tout. Donc, euh, pour ce qui est du, de, ben, de l'or et de l'argent, comme je vous dis, je suis encore un traditionnel euh, partisan de l'or et de l'argent. Et... Euh, euh, euh, plus peut-être de l'argent, parce que l'argent, c'est l'or des pauvres. Et aujourd'hui, avec le changement de direction euh, brut qu'on a eu ce matin avec cette la sortie de cet indice-là, c'est qu'on regarde, euh, je vais aller voir comme ça, on regarde euh, à long terme ce qui peut arriver au niveau de l'argent. Bien, on pourrait peut-être avoir justement cette montée euh, assez, euh, on va voir là si c'est la, la, la fois que l'or va vraiment euh, s'envoler, euh, mais sur le, on va aller mettre ça comme ça, on va, faire, on va terminer avec ça, euh, sur euh, le... Euh, le long terme. Euh, L'or est près d'une un, évasion à la hausse. On a le fameux canal ici. On ne sait pas si ça va arriver très bientôt, mais sur le long terme, il n'y a rien qui est encore problématique. Euh, et on voit les marchés qui commencent vraiment à craindre euh, ce qui peut arriver dans l'avenir. Donc, euh, ça pourrait être le, la, le fameux départ de l'or. Je ne sais pas, C'est n'est pas moi qui mène, c'est le marché qui mène. Et on a eu aussi le, le, le dollar américain qui avait pris quelques forces dernièrement dû au fait qu'on ben, Powell a menacé de monter les taux d'intérêt. Il va le faire, c'est sûr. Je suis convaincu qu'il va essayer une fois, deux fois, le marché va s'écrouler et là, il va revenir en disant que le marché n'est pas assez solide, donc il faut attendre. Et, euh, OK, ça, on va regarder rapidement. Tout simplement faire un survol, là, et que l'argent, elle, euh, dans le fameux couloir, je ne sais pas si j'avais tracé, mais... Ah, OK, c'est ici, excusez. Euh, le fameux couloir, ici, on a eu... Euh, ben, euh, euh, euh, on est allé assommer, à, à, à se, se, se cogner sur le couloir du bas, mais ce matin l'argent va très bien. Le, le 23$ ici est à surveiller parce que si on a un re retournement, bien, là on, on s'envole vraiment vers des, des nus et on sait très très bien que le mouvement, les mouvements de l'argent est plus euh, rapide que celui de l'or. Donc ça va être vraiment à suivre ce qui va arriver au niveau de l'or de l'argent en 2022. On va voir si ça peut être enfin le, le, la, la, la fameuse explosion. Moi je pense que euh, sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il faut être vraiment patient. Et c'est sûr que les mouvements, les grands mouvements au niveau de l'or, de l'argent, euh, c'est euh, des mouvements qui sont importants et euh, on est en consolidation depuis un an et demi, donc euh, ça va être à suivre si euh, c'est cette année que ça va monter, mais euh, en tout cas, ça, je ne veux pas comme, euh, être encore un, euh, faire, un, un, donner des... Euh, je vous dis que si vous êtes intéressé à investir sur quelque chose de solide, moi, je n'ai rien, rien rien à gagner, bien, moi, je l'ai fait, j'ai acheté de, de l'argent, des milliards d'argent et d'or aussi, mais je pense que le, le, peut-être 2022 pourrait être euh, enfin la, la fameuse euh, cassure euh, qui nous propulserait euh, l'or et l'argent d'une manière euh, très, très solide. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer euh, cette semaine au niveau de, des chaînes d'approvisionnement au Canada, au Canada, Québec, euh, surtout euh, dû au fait de mauvaises décisions des gouvernements. Euh, ça va être à suivre parce que peut-être que la grogne peut euh, euh, vraiment euh, faire exploser euh, euh, du mécontentement un peu partout et que le go qui a perdu beaucoup de plumes, là, est rendu à des sondages, en tout cas, entre guillemets, là, parce qu'il est rendu à 38 selon, euh, de popularité. Il est passé de 48 à 38 euh, Du M, euh, avec euh, le, les conservateurs, on est passé, parce que j'ai pris ma carte de membre, je suis conservateur, on est passé de, euh, de 0%, presque 0%, à maintenant, on est le dernier sondage qui est sorti, 13 On est devant le Parti québécois. Euh, et euh, c'est à suivre ce qui va arriver parce que le. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver avec l'élection d'Anne de, de, Casabonne. Si elle remporterait, ce serait des aveux total envers euh, euh, le gouvernement actuel. Et j'ai aucune idée, je ne veux pas faire de, de prévision, mais quand même, c'est une femme de cœur. et Je l'ai écoutée. Elle est solide dans son discours. et Il faut vraiment l'écouter et je suis très, très content. J'avais des doutes, mais là, après avoir écouté son discours, et sa, la solidité de son discours au niveau euh, de la politique, euh, au niveau de ce qui se passe au Québec aussi, au niveau de, elle a parlé justement de nos voisins du Sud euh, qui sont absolument libres, en tout cas dans plusieurs endroits, et qu'ici, on est comme, euh, euh, comme des esclaves. Donc, euh, ça va être à suivre. Donc, euh, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos, suivre ce qui va arriver au niveau des pénuries et de l'inflation euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.